Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre le Lightning Network. Dans l'épisode précédent on a vu comment se passait l'ouverture d'un canal sur Lightning. Aujourd'hui on va voir ce qui se passe vraiment quand on fait une transaction au sein de ce canal, c'est-à-dire quand on déplace des fonds d'un côté à l'autre du canal. Un petit rappel avant tout sur le cycle de vie d'un canal, donc on l'a vu dans l'épisode précédent, mais donc la vie d'un canal débute par son ouverture qui se fait à travers d'une transaction Bitcoin. Éventuellement, plus loin dans le temps, on pourra fermer le canal. Donc ça, on ne l'a pas encore vu, on l'a un peu évoqué. Mais donc la fermeture de canal se fait également au travers d'une transaction Bitcoin. Et entre-temps, eh dans le canal, sur Lightning, on peut faire une infinité de transactions. C'est-à-dire qu'on peut déplacer les fonds d'un côté à l'autre du canal autant de fois qu'on veut. Ça, on l'a vu dans le tout premier épisode. Donc si ce n'est pas clair, je vous invite à le revoir. Et maintenant, on va voir ce qui se passe quand on fait une transaction dans un canal sur Lightning. Donc d'abord... Voyons l'état initial juste après l'ouverture. Pour rappel, Alice, pour ouvrir le canal, a fait une transaction où elle a déposé 130 000 Satoshi sur l'adresse multisignature du canal. Donc à l'état initial, au tout début, avant qu'il y ait la moindre transaction sur Lightning, eh bien les 130 000 Satoshi sont du côté d'Alice dans le canal, puisqu'ils lui appartiennent encore. Et on avait vu aussi qu'avant d'initier l'ouverture du canal, Alice avait fait signer à Bob une transaction qu'on avait appelée la transaction de retrait et qui permet à Alice de dépenser les fonds depuis l'adresse multisignature vers une de ses adresses, ce qui lui permet en fait de récupérer les fonds en, si jamais elle doit fermer le canal, en se les envoyant à une adresse à elle sur Bitcoin. Et bien, Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, les transactions sur Lightning reposent également sur des transactions Bitcoin qu'on construit mais qu'on ne publie pas, à moins de vouloir fermer le canal. Ce qu'on constate en comparant le schéma du canal et la transaction de retrait, c'est que la transaction de retrait, en fait, c'est une représentation fidèle de l'état du canal, c'est-à-dire de la répartition des fonds au sein du canal. En effet, à l'état initial, c'est-à-dire juste après l'ouverture du canal, tous les fonds appartiennent à Alice, ils sont donc de son côté. Or, justement, la transaction de retrait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie tous les fonds à Alice via une transaction Bitcoin. Et donc maintenant, si Alice fait une transaction Lightning, donc dans le canal, pour envoyer des fonds, donc des Satoshi à Bob au sein du canal, et bien à ce moment-là, la transaction de retrait, elle ne représente plus correctement la répartition des fonds dans le canal. Et il faut donc qu'Alice et Bob se mettent d'accord sur une nouvelle transaction Bitcoin, qui sera pareil construite, signée par les deux, mais qui ne sera pas publiée, et qui représentera le nouvel état du canal. Et donc, mettons qu'Alice envoie 30 000 Satoshi à Bob. Donc, initialement, l'état du canal, il était correctement représenté par la transaction de retrait, c'est ce qu'on revoit ici. Et maintenant, avec 30 000 Satoshi du côté de Bob et donc plus que 100 000 du côté d'Alice, puisque 30 000 Satoshi ont bougé. La transaction Bitcoin qui représente correctement l'état du canal, c'est celle qui envoie 100 000 Satoshi d'une part de l'adresse multisignature vers l'adresse d'Alice, et d'autre part 30 000 Satoshi de l'adresse multisignature vers l'adresse de Bob. Et donc cette transaction Bitcoin, encore une fois non publiée, mais qui représente le nouvel état du canal, c'est le moyen par lequel les fonds en fait sont envoyés au sein du canal. Donc, voyons cela plus en détail, donc, dans un premier temps, Bob envoie une demande de paiement à Alice. En anglais, on appelle ça une invoice, et donc en français, on pourrait dire ça par une facture. Donc, Bob dit à Alice qu'il veut qu'elle le paye, 30 000 satoshi en l'occurrence. Donc, Alice va payer cette invoice, et elle va envoyer les fonds à Bob dans le canal. Et pour envoyer les fonds, en fait, les deux protagonistes, Alice et Bob, vont construire indépendamment, chacun de leur côté, la nouvelle transaction qui représente la répartition des fonds dans le canal après le transfert. Donc une nouvelle transaction Bitcoin, construite mais pas publiée, qui représente la nouvelle répartition des fonds dans le canal. Et donc on retrouve ici cette fameuse transaction Bitcoin qui envoie 100 000 satoshi à Alice et 30 000 satoshi à Bob. Et ce qui correspond bien, on le voit, à ce que chacun a de son côté du canal après la transaction. Puis, Alice et Bob vont s'échanger leurs signatures respectives pour cette transaction. Donc, je l'ai dit, ils l'ont construite indépendamment. Mais ils l'ont construite à partir des mêmes données, c'est-à-dire les montants envoyés, les adresses vers lesquelles envoyer, éventuellement sur Bitcoin. Et ils l'ont construite de la même manière, avec le même protocole. Donc, en fait, ils ont construit la même transaction, même s'ils l'ont fait chacun dans leur coin. Et donc, les signatures correspondent bien. Et maintenant, chacun a la signature de l'autre pour la transaction. Autrement dit, donc chacun a la signature de l'autre partie pour cette nouvelle transaction Bitcoin qui représente le nouvel état du canal. Et donc, par cet échange de signatures, Alice et Bob s'engagent et ils reconnaissent cette répartition des fonds comme étant le nouvel état du canal. Et c'est pourquoi on appelle euh, cette transaction une transaction d'engagement. En anglais, on parle de commitment transaction. C'est au travers de cette nouvelle transaction construite mais non publiée qu'Alice et Bob, reconnaissent le fait que des satoshi ont été envoyés dans le canal de Alice vers Bob, en l'occurrence. Et donc, pour résumer, ce qui se passe réellement quand on transfère des fonds au sein d'un canal Lightning, c'est que les deux protagonistes du canal se mettent d'accord sur un nouvel état du canal pour tenir compte de ce transfert de fonds et ils s'engagent tous les deux sur ce nouvel état en construisant et en co-signant une nouvelle transaction d'engagement, une nouvelle transaction Bitcoin qui dépense des fonds depuis l'adresse multisignature vers les adresses respectives d'Alice et de Bob, en fonction de combien chacun a de son côté du canal. Et cette transaction, je le répète, elle n'est pas publiée tant que le canal est ouvert, mais si l'un des deux le souhaite, il peut à tout instant la publier, puisqu'il a la signature de l'autre, ce qui entraîne la fermeture du canal. Et chacun récupérera lorsqu'il lui est dû, autrement dit ce qu'il avait de son côté du canal lors de la fermeture, mais il récupérera sur Bitcoin. Pour bien ancrer les choses, poursuivons donc notre exemple pour euh, voir un cran plus loin après une deuxième transaction sur Lightning. Donc à l'état initial, on l'a vu, la toute première transaction d'engagement, c'est la transaction de retrait. C'est celle qui envoie tous les fonds à Alice puisqu'il n'y a toujours, pas encore eu de transaction dans le canal. Donc les 130 000 Satoshi appartiennent à Alice. Ensuite, Alice paie 30 000 Satoshi à Bob. Et donc la première transaction d'engagement, donc la transaction de retrait qui envoie les 130 000 à Alice, elle ne représente plus correctement l'état du canal, la répartition des fonds dans le canal. Donc Alice et Bob se mettent d'accord sur une nouvelle transaction d'engagement qui envoie 100 000 Satoshi à Alice, 30 000 Satoshi à Bob. Et c'est en se mettant d'accord sur cette nouvelle transaction d'engagement qu'en fait, ils font un transfert au sein de Lightning. Et maintenant, mettons que Bob paie 10 000 Satoshi à Alice. Donc ce nouveau transfert est représenté par une nouvelle transaction d'engagement. Et maintenant, cette nouvelle transaction Bitcoin d'engagement n'envoie plus que 20 000 Satoshi à Bob et le reste, c'est-à-dire en l'occurrence 110 000 Satoshi à Alice, qui correspond bien, encore une fois, au nouvel état du canal. Et donc, du coup, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, les fonds, en fait, sur Lightning, quand on fait une transaction dans un canal Lightning, les fonds ne bougent pas vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est que les deux parties prenantes, ici Alice et Bob, se mettent d'accord sur la nouvelle répartition après chaque transfert. Et ils entérinent cette nouvelle répartition, ici s'y engagent via une transaction Bitcoin non publiée mais publiable à tout instant si besoin et qu'on appelle une transaction d'engagement. Que faut-il retenir de cet épisode Tout d'abord que la transaction Bitcoin de retrait, qu'on avait vu dans l'épisode précédent, c'est en fait la première d'une série de transactions qu'on appelle les transactions d'engagement. Ensuite, qu'une transaction Lightning au sein d'un canal correspond en fait à l'accord des deux parties, Alice et Bob, sur un nouvel état du canal, c'est-à-dire une nouvelle répartition des fonds dans le canal, et que ce nouvel état est représenté par une nouvelle transaction d'engagement. Et donc les transactions d'engagement, qui sont donc des transactions Bitcoin, ne sont jamais publiées, à moins de vouloir fermer le canal ou quelqu'un en publie la dernière transaction d'engagement en date. Cependant, ce n'est pas tout à fait ainsi que ça fonctionne, puisque là, le système tel que je l'ai décrit, une faille et donc nous aborderons dans l'épisode suivant et bien comment cette faille est adressée et comment fonctionnent réellement les transactions sur Lightning. C'est donc la fin de cet épisode consacré aux transactions Lightning au sein d'un canal qui nous a permis de montrer comment ces dernières s'appuient en fait sur des transactions Bitcoin construites mais non publiées. Cet épisode avait pour but de présenter la notion de transaction d'engagement mais nous n'avons pas décrit parfaitement la manière dont a lieu une transaction au sein d'un canal. Dans le prochain épisode, nous aborderons donc les derniers détails nécessaires pour avoir une bonne compréhension du fonctionnement d'une transaction Lightning et notamment comment chaque protagoniste se protège d'une éventuelle tricherie de la part de l'autre.